Nous nous retrouvons pour notre rubrique « C'est mon histoire » et aujourd'hui, on reçoit Karim Kabli. Bonjour Karim. Bonjour Nadine. Ça va bien Très bien. Très contente de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Euh, tu viens de partager ton histoire, ton témoignage de vie, de, de transformation, de conversion. Et juste pour qu'on mette le contexte, Karim, toi, tu as grandi dans une famille musulmane. Exactement. Alors moi, je viens d'une famille d'origine algérienne. Mmh. Donc mes parents sont, sont arrivés d'Algérie dans les années 80. Ils sont mariés un petit peu là-bas, dans un mariage arrangé, comme ça se faisait souvent avec les familles à l'époque. Mmh. Et puis en arrivant en France, il y a eu tout de suite un, une atmosphère qui a changé beaucoup de, de violence, beaucoup de, de bagarres, de conflits dans la famille. Okay. Et on, on a grandi un petit peu dans ce climat de, de violence. Et j'ai vu très rapidement, malgré la religion, malgré la pratique, j'ai vu vraiment ce climat de violence avoir un impact destructeur dans la vie de, de ma mère, mmh. qui a sombré très rapidement dans la dépression. Et puis euh, finalement, elle a fait trois tentatives de suicide. Mmh. Et puis euh, finalement, être internée à l'hôpital psychiatrique. Mmh. J'ai vu ma mère être complètement détruite, sombrée dans la folie. Et euh, moi, un peu euh, en tant qu'enfant, je croyais en Dieu, je pratiquais la religion, je, mmh. je priais, mmh. selon ce que je connaissais de, de la religion musulmane. Mmh. Mais je sentais euh, comme le ciel restait fermé. Il mmh. n'y a pas grand-chose qui changeait. On priait, mais on ne voyait rien changer. Et puis je suis arrivé un peu... Euh, à une conclusion finalement que Dieu ne répond pas à nos prières, que Dieu nous entend pas. Et puis vers l'âge de 15 ans, j'ai euh, finalement, avec des mauvaises fréquentations, plutôt sombré dans la, dans la drogue mm -hmm. et dans l'alcool. Et puis euh, je suis très rapidement devenu dépendant. Ouais. L'âge de 16 ans, 17 ans, dépendant à la drogue, dépendant à l'alcool. La, mm -hmm. Et ma vie était complètement enchaînée jusqu'à à peu près l'âge de 18 ans, où euh, euh, un de mes meilleurs amis est parti en Angleterre pour euh, trouver du travail. Et puis... Euh, reconstruire un peu sa vie, ça m'a ça donné envie de suivre son chemin, de partir en Angleterre, reconstruire ma vie, repartir à zéro. Mm -hmm. Et finalement, et là, tu y allais avec l'impression que par toi-même, tu allais arriver à t'en sortir, tu voulais t'en sortir. Exactement, c'était mon but, je me suis dit, euh, ben, j'ai besoin que ma vie elle change, je suis arrivé à un point de ma vie où était, tout était devenu compliqué, la dépendance et plein de choses, et j'avais qu'une envie, c'était de reconstruire ma vie, de repartir à zéro. Mm -hmm. Et je prends mes affaires, je vais en Angleterre et je pense... Euh, euh, repartir à zéro mais finalement tous les problèmes sont restés à l'intérieur c'était ouais. toujours là ouais. et très rapidement en angleterre j'ai replongé dans la drogue replongé dans l'alcool et puis repris tous les travers que je pensais laisser derrière moi et, et puis je me suis retrouvé à la rue en angleterre à londres à dormir dans la rue à être dans une, une forme d'errance mmh. destructrice mmh. et puis ma vie a été comme ça pendant quelques mois jusqu'à jusqu'au moment où je retourne en france et en retournant en france j'étais complètement détruit intérieurement ouais. Et j'attendais plus rien de la vie, j'avais plus aucune, aucun, aucun espoir. Et, et puis finalement, j'ai sombré complètement dans la délinquance, dans la violence, sans limite, sans frein. Ouais. À cette époque-là, mon meilleur ami euh, s'est retrouvé en prison. Il a pris euh, 9 ans de prison, okay. euh, condamné par la justice. Et, et à ce moment-là, moi, j'ai été arrêté par un rêve. Mm -hmm. Et dans ce rêve, je me suis vu partir en enfer. Mm -hmm. Moi, je ne croyais plus euh, ni au paradis, ni à l'enfer, ni en Dieu, ni à quoi que ce soit à ce moment-là mais ce rêve m'a complètement bouleversé, okay. où j'ai vu des scènes de ma vie défiler les unes après les autres, et, et euh, je pensais que l'enfer était quelque chose d'imaginaire, mais dans ce rêve, j'ai compris que l'enfer était réel, et j'ai été vraiment saisi par un sentiment de terreur et d'angoisse, mm -hmm. en comprenant que finalement, quand tu es vivant, il y a toujours un espoir de changer, mm -hmm. mais quand tu passes de l'autre côté, c'est terminé, tu ne peux plus revenir en arrière. Mm -hmm. et, euh, et je me suis réveillé en plein milieu de la nuit de ce rêve, complètement tourmenté, angoissé par ce que j'ai vu dans ce rêve. Et j'ai compris qu'il fallait que ma vie, elle change, que je ne mmh. pouvais plus continuer comme ça. Mmh. Et j'ai compris que finalement, si je vais en enfer, le seul qui peut me sortir de là, c'est Dieu. Mmh. Alors, le seul contact que j'avais avec la religion, c'était finalement la religion de mes parents, mmh. c'était la tradition familiale. Alors, j'ai commencé à reprendre un petit peu mes recherches dans, dans la religion musulmane. Ouais. Mais les semaines ont passé, les mois ont passé, et je sentais comme un vide spirituel demeurer en moi. Et j'ai compris que finalement, je n'avais pas besoin d'une religion, mais j'avais besoin d'une transformation. Mmh. Et que ce que j'avais besoin de vivre, c'était vraiment une délivrance intérieure, pas seulement des pratiques ou des règles à respecter, mais vraiment une transformation intérieure. Et, et j'ai compris que finalement, la religion, elle te donne un cadre et des règles, mais elle ne transforme pas vraiment ton état spirituel ouais. intérieur. Et puis, les semaines ont passé, les mois ont passé, et euh, ma grande sœur euh, s'est mariée avec un chrétien. Ils ont rencontré, elle a rencontré un chrétien, ils se sont mariés. Et puis, chez ma sœur, pour euh, l'anniversaire de mon neveu, j'ai rencontré un frère de leur église mm -hmm. qui, pour la première fois, m'a parlé de, de l'Évangile, okay. m'a parlé de Jésus. Et puis, on a beaucoup échangé. Moi, je, je confrontais un petit peu en comparaison par rapport à l'islam mm -hmm. que je connaissais. Et euh, cet homme n'est pas rentré dans des discussions, mais m'a juste partagé comment Jésus a transformé sa vie. Ouais. Et ça a suscité vraiment de l'espoir en moi. Je me suis dit, si, si Dieu est capable de transformer la vie de quelqu'un comme ça, mm -hmm. moi aussi j'ai besoin que ma vie, elle change mm -hmm. de cette façon. Mm -hmm. Et on a beaucoup échangé, il m'a offert une Bible que j'ai laissée chez moi pendant quelques temps, oui. sans pensant, pensant ne, ne, ne jamais l'ouvrir. Et puis les jours ont passé, les semaines ont passé comme ça, d'échec en échec, de dépendance en dépendance. Un jour, je suis arrivé un peu au bout de, de, de mes capacités et j'ai crié à Dieu. J'étais sur la route qui me ramenait chez moi, j'ai fait une prière simple, j'ai dit... « Dieu, si tu existes, moi mmh. j'ai besoin que ma vie, elle change. Mmh. » Je ne sais pas si c'est l'islam ou si c'est le christianisme. J'ai simplement décidé de laisser tout derrière moi, tous les bagages culturels qu'on m'avait transmis depuis mon enfance. Et j'ai dit « Dieu, si tu existes, je veux te connaître en vérité. Ouais. » Et quand j'ai fait cette prière, euh, mon regard s'est arrêté sur un panneau publicitaire. C'était marqué « si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Mmh. » Et quand j'ai vu ce panneau publicitaire, j'ai eu une profonde conviction que c'était la réponse de Dieu à ma prière. Et je suis rentré chez moi... Et pour la première fois de ma vie, 21 ans, dans ma chambre, tout seul, je n'avais jamais mis les pieds dans une église, euh, jamais rencontré ni de prêtre ni de pasteur. Mm -hmm. J'ouvre les évangiles et euh, je pensais trouver la religion chrétienne, mais j'ai trouvé l'histoire de Jésus-Christ. Mm -hmm. Et euh, je pensais trouver une histoire de religion et des règles à respecter, mais j'ai découvert l'histoire la plus merveilleuse que j'avais jamais lue de toute ma vie. Euh, C'est ce passage où Jésus dit « Je suis venu guérir les cœurs brisés, oui. je suis venu libérer les captifs, renvoyer libres ceux qui sont opprimés. » Et à cet instant, dans ma chambre, j'ai compris que Jésus il était venu exactement pour des gens comme moi, mm -hmm. pour guérir les blessures intérieures, pour libérer de toutes les chaînes qui me tenaient dans la dépendance. Et pendant que j'étais en train de lire les évangiles, complètement captivé par la personne du Christ, mm -hmm. pendant des heures et des heures, je sentais comme sa présence envahir ma chambre mm -hmm. progressivement. Et, et plus la présence de Dieu était, était là dans ma chambre, plus je me suis senti euh, sale, mm -hmm. comme si le, le, le, le sentiment de mon péché, l'état de mon cœur était mis devant mes yeux mm -hmm. et j'ai compris que devant les gens on peut faire semblant on peut mettre un masque on peut donner une image de quelqu'un qu'on n'est pas mm -hmm. mais devant dieu c'est comme si notre cœur il est vraiment euh, dévoilé à la lumière mm -hmm. et ce moment là je suis tombé dans la repentance vraiment un brisement intérieur j'ai commencé à pleurer sur l'état de ma vie sur tous les échecs de ma vie sur les dépendances sur la destruction et toute la vie que j'ai menée mm -hmm. et alors que j'étais en train de pleurer dans la présence de dieu j'ai senti son amour me couvrir mm -hmm. et j'ai compris que malgré ma saleté malgré mon péché eh ben, j'avais un Père dans le ciel qui m'aimait tel que j'étais et qui était venu pour me sauver, pour mmh. me libérer. Mmh. Et ce jour-là, j'ai senti comme une profonde transformation dans mon cœur. Euh, j'ai senti une paix commencer à m'envahir que mmh. je n'avais jamais ressentie auparavant. Et j'ai compris que ce jour-là, je venais de naître de nouveau, mmh. tout seul dans ma chambre. Vous et j'ai vécu vraiment cette présence de Dieu qui, qui s'est gravée dans mon cœur, qui s'est imprimée en moi et qui m'a fait comprendre que depuis ce jour-là, ma vie ne serait plus jamais la même. Quelque chose avait commencé, c'était en octobre 2007 mmh. et depuis ce moment-là, ma vie a commencé à changer radicalement. Et puis un jour, je décide d'aller à l'église pour faire une surprise à ma sœur et aux frères qui m'avaient euh, ouais. partagé l'évangile. Ouais. Et puis j'arrive dans cette église et j'étais un, euh, un peu méfiant de ce que j'allais découvrir. Je ne connaissais pas du tout les églises protestantes, évangéliques. J'étais un petit peu avec euh, du recul mmh. et je regarde un petit peu les gens de loin avec un petit peu de jugement. Et je vois tous ces gens commencer à chanter, commencer à prier. Au départ, je pensais que tous les chrétiens étaient que des gens parfaits, qui avaient une belle vie, <rire> qui étaient des gens qui avaient tout réussi. Et moi, j'étais un gars qui était complètement brisé par la vie. Ouais. Et quand j'arrive dans ce lieu, je vois des gens chanter et je comprends que finalement, ils sont tous des gens comme moi, ouais. tous des gens brisés par la vie, qui avaient été reconstruits par la grâce et l'amour de Dieu et qui avaient tous vécu un peu les mêmes expériences que moi. Mm -hmm. Et dans cette église, j'ai senti la même présence de Jésus que j'avais senti dans ma chambre, ouais. et j'ai compris que Dieu était présent aussi dans cette église. Et cette église est devenue ma famille, c'est mm -hmm. le lieu où j'étais vraiment intérieurement guéri, reconstruit, restauré. Et pendant un an et demi, j'allais à l'église fidèlement, mm -hmm. mais toujours dépendant, toujours enchaîné par la drogue, par l'alcool, par ouais. toutes sortes de liens. Ouais. Et euh, j'étais vraiment euh, euh, désespéré de cet état euh, de dépendance. Et puis un jour, j'ai crié à Dieu, j'ai décidé de faire un jeûne. J'ai mm -hmm. pris cinq jours de jeûne et mm -hmm. j'ai commencé à crier à Dieu pour la délivrance, et je disais « Seigneur, je sais que tu es le chemin, la vérité, la vie, je veux te suivre, mais tu vois combien je suis lié, combien je suis dépendant. » Et puis, euh, un dimanche, le pasteur fait une annonce sur une conférence qui avait lieu en Suisse, et quand je vais dans cette conférence, j'ai une conviction dans mon cœur que Dieu allait accomplir un miracle dans ma vie ce jour-là. Mmh. Alors quand j'arrive dans cette conférence, avant de rentrer dans ce lieu... Je prends le paquet de cigarettes que j'avais dans ma poche et je le jette à la poubelle en disant à Dieu, « Aujourd'hui, il faut que tu fasses un miracle. Mm » -hmm. Et je rentre dans cette église et je sens la présence de Dieu tellement forte dans cette église comme rarement j'ai senti. Et tous les chants, c'est comme s'il si, euh, produisait quelque chose de mm -hmm. très, très fort à l'intérieur. Mm -hmm. Et ce jour-là, au moment de l'appel, je m'avance. C'était une réunion de jeunesse. Et je m'avance devant. Et alors qu'on prie, il prient pour les jeunes. Et, et quand on prie pour moi, je sens un feu descendre sur moi comme m'embraser de la tête aux pieds, je sens un feu intérieur et à l'extérieur, et je sens à l'intérieur des chaînes se briser, des choses qui, qui, me, qui étaient vraiment enchaînées à l'intérieur, et comme des chaînes se brisaient complètement, ouais. et j'ai vécu une délivrance et une libération radicale la à ce moment-là. J'ai été délivré de l'alcool, délivré de la drogue, délivré de toutes mes dépendances à ce moment-là, et ma vie a été complètement transformée. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit cette journée-là. Exactement, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu t'a amené à un autre niveau. Et On le disait même avant l'émission, c'est que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Et toi, ça a été ça qui a, été le, qui a scellé un petit peu toute cette démarche par rapport à, à la nouvelle vie que tu vivais, la transformation que tu vivais. Et Dieu est tellement bon, parce que Dieu t'a transformé toi, mais... Euh, il s'est aussi occupé de, de ta maison, de tes frères, de ta famille. Exactement, c'est vrai que pendant toutes ces années de conversion, je me battais pour me libérer de mes liens par moi-même, mm -hmm. et j'ai compris que finalement tout ce que j'avais besoin, c'était vraiment la puissance du Saint-Esprit, et que la vie chrétienne finalement dépend de la puissance du Saint-Esprit. Mm -hmm. Et quand je suis rentré chez moi après ce, ce miracle de délivrance et de baptême du Saint-Esprit, ma mère qui m'a connu dans la dépendance, dans mm -hmm. la dépression, dans la violence, dans la délinquance, lorsqu'elle m'a vu arriver, elle m'a regardé de la tête aux pieds, et elle m'a dit, mais Karim, qu'est-ce qui s'est passé Tu n'es mm -hmm. plus le même. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui a changé. Et je lui ai dit, maman, c'est l'amour de Dieu qui m'a transformé. C'est la puissance de Jésus qui m'a libéré. Et quand elle a entendu ça, elle était un peu, elle était un peu sceptique. Elle s'est dit, mais nous, on est musulmans, ça, oui. ce n'est pas pour nous. Mm -hmm. Et puis, je lui ai partagé ce que j'avais vécu. Et, et quelques temps après, toute seule dans sa chambre, elle s'est mise à genoux. Elle a fait une prière. Ma mère était dans la dépression depuis euh, plusieurs années, presque une dizaine d'années. Elle prenait énormément de médicaments. Et elle a fait une prière, elle a dit, euh, « Dieu, euh, Seigneur Jésus, si c'est toi qui as libéré mon Fils, euh, si tu me libères, moi aussi je croirai en toi. Mm. » Et ma mère a vécu un miracle, euh, vraiment dans la présence de Dieu, où elle a été libérée euh, de la dépression, libérée de tout ce qui la tenait. Mm. C'est une histoire un peu longue à raconter, mais ouais. peut-être qu'un jour elle aura l'occasion de, oui, de venir le raconter ici. Pas. Mais en tout cas, elle a été totalement transformée, sa vie a été radicalement changée. Aujourd'hui, elle partage sa foi avec euh, les femmes qui l'entourent. Mmh. Et euh, Dieu a fait des miracles aussi dans, dans, dans ma famille. Mon frère s'est converti, mes sœurs se sont converties. Et Dieu est vraiment un Dieu fidèle. Ah. On a vu vraiment comment Dieu est capable de répondre à la prière euh, et de manifester sa grâce quand on le cherche. Amen. Un tellement beau témoignage, Karim. Je te remercie énormément d'être venu le partager. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.